Bienvenue sur la deuxième partie de l'exercice. Alors nous sommes maintenant dans After Effects. Je vais ouvrir After Effects. Et traditionnellement, After Effects s'ouvre sur ce type de fenêtre. Nous avons une fenêtre projet dans laquelle on va te mettre tous les médias. Ça s'appelle un chutier ici. Vous voyez qu'il y a nom, type, taille, cadence. Euh, en réalité, il y a plein d'informations qui sont cachées derrière. Mais on ne va pas les utiliser. Ça peut être très très utile quand on est en production. Mais on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Et euh, donc ça, c'est le chutier dans lequel il y a le projet. Il va y avoir le projet, c'est le projet, les compositions et les médias. Alors, euh, bah, quels médias on va utiliser On va utiliser naturellement le média qu'on vient de fabriquer sur Photoshop. Donc je vais dans Importation, Fichier. Et là on voit qu'il y a les différents exercices que j'ai fait, on va prendre le dernier, hop, je clique dessus, mais je clique pas deux fois, je clique pas deux fois pour la bonne raison, c'est qu'il faut que je fasse attention à des informations qui sont cachées en dessous, vous voyez qu'il y a marqué métrage, séquence photoshop, il y a le nom du fichier... Euh, donc euh, là je vais je vais faire plutôt attention Et, et là c'est importer sous qui nous intéresse Importer sous, vous voyez bien ici Et par défaut il y a marqué métrage Mais ça ça m'intéresse pas ça, peut, ça pourrait être utile dans d'autres conditions On va faire plutôt importer la composition Je ne fais pas conserver les tailles de calque Parce que ça... Je pourrais le faire, mais bon, je vais, je vais importer la composition telle qu'elle. Qu'est-ce que c'est que la composition, euh, la composition importée dans After Effects bah, C'est cette image-là, avec sa transparence, le carré de transparence, le cercle rouge et le carré bleu. Et donc, je fais importer. Alors, il va réitérer... Euh, la question, il dit bien, est-ce que vous voulez l'importer comme composition Toujours. Donc vous voyez qu'il y a une redondance. Euh, c'est parfois fastidieux, mais c'est très utile pour ne pas faire de bêtises si on va un peu vite. Et style de calque modifiable. Il nous demande, ou sinon il nous demande de fusionner les styles de calque dans un métrage, mais naturellement, nous n'en avons pas besoin de ça. Ce n'est pas l'objet de mon cours. Euh, L'objet de mon cours, c'est de vous apprendre à faire une image multicalque que vous pouvez animer dans After Effects. Donc je prends bien style de calque modifiable avec l'onglet composition. Je fais OK. Et voilà ce qui arrive. J'ai l'apparition d'un objet qui s'appelle une composition. Si vous regardez bien, vous voyez que la composition, bah, elle a le nom du calque, euh, de, du fichier mais aussi euh, il y a une sorte de petit logo, une icône qui rappelle le cinéma. Et si j'ouvre euh, mon répertoire, vous pouvez trouver qu'il y a mes images qui seront là. Alors, euh, les icônes ne sont pas exactement euh, idéales dans le sens où euh, elles, elles laissent croire que le, roux, le carré rouge et le carré bleu, euh, le carré bleu et le, le cercle rouge sont confondu mais en réalité c'est pas vrai petite curiosité vous voyez que chaque calque a, est informé avec son poids voilà, donc je vais prendre le cercle et je vais prendre après le carré que je vais mettre au dessus par exemple alors vous voyez que là j'ai une composition par défaut qui fait 10 secondes si je veux euh, fabriquer une composition qu'est ce que je fais c'est très important de savoir euh, fabriquer sa composition ou la choisir c'est vraiment le début de l'exercice vous faites clic droit nouvelle composition et là, vous allez avoir des détails, tout comme le démarrage de Photoshop, où vous devez bien indiquer différentes informations pour que votre image soit nominale, on dit nominale, N-O-M-I-N-A-L, c'est-à-dire correspondant aux critères, et on va l'appeler animation, déjà. Traditionnellement, je les numérote. Je fais animation 01 toujours avec un 0 devant parce que, en informatique, mettre un 0 c'est donner une information, hein, c'est une place donc c'est important. Après, je suis en HDTV 1080 par 25. Alors, 1080 c'est bah, 1080 de hauteur et 25 images par seconde. 1920 par 1080, ça c'est le format HDTV. Vous voyez bien qu'il est au 16 9e donc c'est l'écran traditionnel. On utilise actuellement on a 25 images par seconde la résolution c'est intéressant pour celles et ceux qui ont des ordinateurs pas très puissants et qui travaillent à la maison euh, ça ne perturbe pas euh, votre euh, la qualité de votre euh, rendu mais par contre ça vous permet de sauver de l'information lorsqu'on fait du calcul euh, en ligne online euh, pour savoir si euh, la qualité de vos, votre travail donc ça fait un quart, ça fait des gros pixels, c'est moche, mais ça vous permet de sauver de la place de la place de calcul et de mémoire. Et ensuite on peut mettre 10 secondes. Traditionnellement je mets 10 secondes sur mes exercices, comme ça c'est pas trop long et on peut avec six versions faire une minute, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite nous avons la couleur d'arrière-plan. Alors là je suis toujours plutôt enclin. À utiliser du gris le gris c'est comme un peu comme en peinture lorsqu'on a un fond brun euh, le gris euh, c'est une couleur moyenne et ça permet soit de rehausser des choses soit euh, de faire venir les choses avec du blanc en premier plan et les éloigner avec du noir et là je vais pouvoir euh, j'ai une animation qui vient d'apparaître animation 01 vous voyez je peux me débarrasser de ces euh, de ces objets de ces compositions comme ça je suis sûr que de pas confondre je vais me débarrasser de cette composition aussi voilà donc j'ai animation 01 et j'ai mon carré bleu et j'ai mon cercle rouge donc je dépose mon cercle rouge et au dessus je vais mettre le carré bleu tout simplement Alors, regardez bien il faut qu'il s'affiche une petite barre bleue qui indique bien qu'il a saisi que ça devait être au premier rang. Hop, et voilà. Donc, euh, j'ai mes deux images issues de Photoshop. Et je vais maintenant les animer, tout simplement. Ça va me permettre de vous introduire à deux notions. Celle de l'horloge et de l'image clé. Et euh, enfin, une troisième notion qui est le sous-menu. naturellement, si je voulais l'animer maintenant, j'aurais rien. Parce que tout est fixe. Qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut que je donne des informations paramétrées euh, qui expliquent que les objets vont euh, bouger, se transformer en quantité ou en qualité. Alors, euh, bien, la première chose que je vais faire, vous voyez qu'on est dans Photoshop, on est dans Adobe. Et dans Adobe, qu'est-ce que je peux faire bah, Je, je regarde les sous-menus. J'ouvre en ouvrant, vous voyez bien que il euh, y a des sous-menus qui apparaissent et ça ces sous-menus sont absolument essentiels, c'est la base d'After Effects. Alors ce sont des il euh, y a une petite horloge ici et si je clique sur l'horloge, qu'est-ce que vous voyez à gauche Il y a l'apparition d'images de points clés. Maintenant, si je prends mon curseur et je le mets à 5 secondes par exemple, si je clique encore sur les horloges, j'efface les clés par contre, si je clique sur les horloges qui sont là, ou sur le, sur les points clés, vous voyez que tout apparaît. Et euh, comme j'avais euh, tout sélectionné, bah, il a tout fait d'un coup. Et on va refaire l'exercice un peu plus loin. Je vais à 10 secondes par exemple, et là je fais, vous voyez que tout est sélectionné, ils sont tous surlignés en gris. Je clique sur un, et il m'en met partout voilà ça c'est vraiment très bien et je vais pouvoir maintenant euh, j'ai toujours pas d'animation parce que j'ai pas modifié j'ai modifié aucune information là dedans et là par exemple si je change un des paramètres Vous verrez que l'objet rebondit tout simplement il descend il monte si je change un des paramètres il va encore bouger Voyez. Alors, euh, bah, si je voulais avoir une courbe un peu plus belle, ce que je pourrais faire, c'est cliquer sur un des vecteurs et je fais un clic droit. Et je fais interpolation d'image clé. Et là, je vais me mettre en Bézier. Et là, je pourrais avoir une courbe. Et vous voyez que, d'ailleurs, mon point clé vient de se transformer. Avant, c'était un, un carré. Et là, maintenant, c'est une sorte d'entonnoir. Voilà, tout simplement. Mais si, par exemple, je me mets à la quatrième seconde et j'attrape le centre de mon vecteur et que je le tire, vous voyez que l'image va suivre un nouveau chemin. Alors, il faut que vous sachiez que ces chemins, ce sont des vecteurs. C'est vraiment décrit comme des vecteurs. Et donc, ça a des propriétés vectorielles. On peut les modifier comme on veut. Par exemple, si je me mets ici et que je tire, vous voyez que tout de suite, il va me faire une nouvelle clé. Si je me remets là-bas, alors là, vous voyez que comme j'ai pas mis de clé entre les deux, il bah, n'y a plus de mouvement puisque les mouvements sont les mêmes. Et là, par exemple, je pourrais très bien aussi augmenter l'échelle, faire une rotation et euh, modifier l'opacité. Et là, le carré bleu fait à peu près tout ce qui est possible Avec ce, ce menu paramétrable vous voyez que les on peut on peut déjà faire énormément de choses on va le voir ultérieurement dans l'exercice alors il faut savoir aussi que les clés sont copiables si j'attrape toutes ces clés je fais ctrl c et là je vais dans cercle rouge et je dépose les clés alors je me mets sur transformer ça c'est très important et je dépose les clés. Et vous voyez qu'il y a des clés qui viennent d'apparaître. Et là, mon cercle rouge va se mettre à bouger aussi. Et les clés peuvent naturellement varier en, en espace, en intensité. Et elles sont toutes paramétrables. C'est-à-dire que si vous faites un clic droit sur une clé, vous allez trouver tous les, tous les modifications possibles de valeur. Et ça, il faut l'expérimenter. Le, faut c'est pour ça que je vous donne cet exercice parce que réellement c'est un des exercices les plus simples et il vous permet vraiment de, de, de, de comprendre l'essence même d'After Effects. Une fois que vous savez faire ça, ben vous avez déjà une animation qui est pas mal. Et maintenant je vais pouvoir vous initier à une autre propriété d'After Effects, c'est qu'on travaille de composition dans des compositions. Donc ce que je fais, c'est que je fais une nouvelle composition qui fait toujours 10 secondes. Je vais modifier un peu sa couleur, comme ça vous saurez euh, une, vous saurez que j'ai changé. Voilà, vous, le gris est plus clair. Et cette composition, j'ai oublié de lui donner un nom. Naturellement, je peux changer le paramètre de composition ici. Et je vais l'appeler « Animation 02 vous voyez ». Voyez. Si on veut modifier sa composition, on va dans « Composition » et on fait « Paramètres de composition ». Et comme on est dans Adobe, c'est CTRL-K, tout simplement. Donc, c'est très facile. Je clique sur ma composition et j'attrape ma composition 1. Et je mets ma composition 1 dans ma composition 02. Et vous voyez que j'ai exactement la même chose. Mais maintenant, si je prends ma composition 01 et je la mets au-dessus de l'autre composition 01, elles vont faire la même chose. Mais si je la décale un peu en temps, vous voyez que je vais avoir une sorte d'écho. Alors le temps de la timeline ici est parfaitement manipulable. Et si je vais dans calque et que je fais temps, je fais inverser le calque. Et vous voyez que euh, l'animation, les deux animations sont inversées. Et elles se mettent à jouer très facilement. Vous voyez que en motion design, des choses comme ça, c'est extrêmement puissant. Et ça peut s'ouvrir à beaucoup de choses. Si j'ouvre l'animation 0.1 supérieure. Et que je modifie par exemple son opacité. Vous voyez que je vais pouvoir obtenir des effets incroyables. Et si je modifie aussi sa rotation. Vous voyez que je vais obtenir des effets euh, très étranges c'est extrêmement simple j'aurais pu travailler avec un seul pixel et j'aurais pu faire la même chose voilà ce que je souhaite que vous puissiez faire euh, la semaine prochaine euh, donc euh, bon courage et amusez-vous bien et inventez des solutions vous savez qu'il faut travailler sur les positions les échelles, les rotations, l'opacité les points clés et euh, deux compositions les unes sur les autres